Tu connectes le camion par Wifi ou ça, ça se passe comment <rire> Mais tu vas où Il Faut aller dans l'eau Il <rire> faut attendre que la marée elle descende Parce que moi je peux attendre <rire> bah Moi de que... GPS cette fois que je vois... Que... Et mais connard Mais <rire> je vois rien il est tout petit Le <rire> truc il est plus petit que mon téléphone sur l'écran ton zizi. Je <rire> dépense mon argent pour offrir des cadeaux à mes abonnés, Toi tu prends mon argent et tu casses tout Salut à toutes et à tous, il est 16 j'espère que vous êtes tous très bien la même compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Florent Pani, C'est Arthur, bien sûr, Firestorm, oui, est qui est juste ici. Florent Pani qui va d'ailleurs de mieux en mieux pour la petite parenthèse. Tu sais qu'il va pas bien, Florent Pani. Oui, j'avais ai entendu. Super, donc ça fait plaisir. En tout cas, on lui envoie plein de force, hein, Florent Pani euh, qu'on embrasse, qui était déjà passé euh, là euh, la semaine dernière. On a fait un peu de Eurotruck. Alors, euh, <rire> ceci étant dit, bien, ceci étant fait, hein il conduit bien ou pas euh, Vous êtes à peu près équivalent. Euh, ah, bon, voilà, mais bon, tu n'auras pas sa liberté de penser. En tout cas, ce qui est sûr. <rire> C'est qu'on est avec un Iveco euh, Stranis Ah il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort, on est toujours sur Rotruck, toujours sur Grand Utopia Et on transporte du chou-fleur Et ça c'est super Vous savez pourquoi Parce que Joséphine, elle adore le chou-fleur Je peux en manger pendant le trajet Bah non Bah si j'ai faim Bah il fallait voir avec le, le, la logistique derrière, qui pouvait peut-être t'en proposer tiens, tu vois Maintenant bah c'est trop tard, on y va. Donc, euh, on, <rire> on, quitte sur mer. on quitte Dolan sur mer. On va aller ici. On va dormir là parce qu'il va faire nuit. Et après, on va faire la route de la Joséphine de jour. Et il a toujours pas compris ce qui lui attend. Et ça, c'est chouette. Même pas peur. Même pas peur. Eh bien, regarde, on rentre dans le camion. Et on peut y aller. C'est quand tu veux. Ah oui, tu veux le truc en bas, toi es, Il est terrible. Oui, oui, oui. Il oui, est terrible. Oui, oui, oui. Il a un GPS, mais non, il veut encore le double GPS. Non mais t'as bien raison, il faut être à l'aise Oui je préfère être à l'aise Voilà il faut se mettre à l'aise Mais trop petit l'autre GPS, j'ai pas l'habitude des écrans C'est vrai Ah ouais. Ah. Bah zut alors Il s'écrit en Angleterre, il roule à gauche et puis il regarde à droite en plus <rire> ah. Ah, C'est l'autre ah, Là c'est à gauche du coup <rire> Voilà le travail d'artiste bien sûr Donc là il va être 18h donc c'est pour ça qu'on ira dormir. Hop là il a remonté sur le, le trottoir hein, encore une fois, ouais, là c'est un très mauvais enchaînement. Euh ouais euh, ça va Après on transporte du chou-fleur remarque. Bah lui il passe. Voilà vu oh, il, il a, a vu ta tête, il s'est dit bon on va le laisser passer le pignouf. <rire> Super c'est sympa ça Non non moi je dis juste euh, ce que le mec dit dans la voiture. Hein. Ah, c'est parce que t'es pote avec le mec, t'as son numéro de téléphone Exactement. Attention, il y a un radar s'il te plaît, va pas trop vite. Tu l'as vu le radar Ah oui, mais je suis à 40. Oui, oui, non, mais moi j'ai un peu peur quand même. Hein. <rire> oh là, mais. Mais oh Bah oui C'est là <rire> Trop tard <rire> C'est pas grave, <rire> il, est, il est déjà 50 mètres derrière, ça sert plus à rien de <rire> euh, Par rapport à l'aventure Grand Utopia, vous avez vu ma dernière vidéo euh, par rapport à la prochaine mise à jour de Euro Truck Simulator et notamment euh, du rework de l'Allemagne et de la Suisse je pense que quand les mises à jour sortiront et qu'il y aura ces nouveaux endroits, eh bien on switchera l'aventure Grand Utopia et on ira de nouveau sur ProMod. Enfin on verra. Il y a un radar aussi là. Ah oui, c'est à 90, c'est bon. Okay. tout va bien. Là euh, je suis pied, plus au plancher, je peux pas aller plus vite. Hein. Nickel. Attends, je suis pas encore à 90. Non mais c'est très bien. Alors voilà, on a le voilier de Florent Pagny à droite. Ah d'accord. Bah salut Florent Parce Pagny. que c'est là où il t'emmènera. D'accord. Là où je t'emmènerai. C'est lui Florent Pagny. Ah d'accord. Vous savez pas Je savais pas qu'il ça. Ah ok. Mais tu connais ma lunette de pensée Oui. Et la ref euh, Voilà, bah j'ai pas d'autre rêve de, de Florent Pagny finalement. <coughs> euh, là, regarde, c'est euh, finalement euh, Hugo Frey dans ce voilier là. Hugo Frey, oui, tu connais Hugo Frey, connais Hugo Frey Oui, je connais ICO Oui, ah, ah oui, oui, oui, oui, ça je connais. Bien évidemment. Voilà, donc, Et le tien euh... de voilier, il est où Moi le mien, euh, le mien, attends, je alors, bah... alors, Ah toi, c'est un yacht, c'est vrai. Ah putain, t'as piqué la blague, bien vu, trop fort. <rire> bah, je voulais te montrer le prochain yacht, mais bon, bah manifestement, il n'y a pas de prochain yacht. Oh, ah, bah, il, bah il, il est là, bah voilà ah, le coquin! Ah, on fait des petites dagues aussi des fois, il disparaît. D'ailleurs, tu sais qu'il est submersible, hein, ce yacht. Ah ouais? Ouais. Il fait comme ça. Il le... pont comme ça en plus. C'est ça, comme le Costa Concordia. Concordia. Ah ouais, mais ça, c'est moins cool en fait. Parce ouais, que c'est rempli d'eau. Mais personne n'est mort. Ouais, mais c'est quand même rempli d'eau. Ça veut dire que toutes tes affaires à l'intérieur, ton setup et tout. C'est vrai. Regarde, il y a Michael Franklin et Trevor dans le <rire> C'est en train d'écouter euh, non-stop pop FM. <rire> Alors, nous, on va, regarde, tu regardes les panneaux, nous, on va au château d'ours. Donc, ouais, à droite, bien sûr. Château d'ours, ok. Y'a des ours là-bas ah, Pas au bout de tes surprises Non, <rire> y'a pas d'ours oh, Tu sais on est en 2022, réchauffement climatique, ça n'existe pas Bon la bonne ambiance en tout cas, euh... <rire> fait plaisir T'as compris la blague Des ours tu sais, oui. réchauffement climatique Oui, oui j'ai compris Mais ça c'est des ours polaires par contre Ah Ah oui les petits ours bruns y'en a encore hein. Ah ouais voilà. C'est la poubelle Pourquoi y'a quelqu'un qui a aidé ça poubelle Parce que c'est des connards les gens On est en 2022 ouais, Et je pensais que c'était sympa ici non c'est vraiment chouette Bah oui, mais il y a des poubelles <rire> sur la route alors euh... Mais c'est pour donner à manger aux ours Ouais non c'est pas, pas cool non. Les ours ça mange du poisson Mais il y a du poisson dedans C'est des sacs de poisson Même le plastique il est bien. Mais pourquoi sur la route Après l'ours il mange ça sur la route Et après il se fait écraser par un camion. Et ben c'est pour que les gens respectent les limitations Parce que ça fait ralentir les gens finalement <rire> Eh ouais. qui va dire quoi maintenant Bon alors là c'est à gauche hein. Au ouais. oh, purée et là tu vas déjà comprendre dès la petite route Donc là les gars c'est le moment où on va se péter des poils. Péter des poils On va se péter <rire> des barres. On va prendre la josephi. Ah oui, mais attends, mais c'est pas une route ça Oh si Ah ça Non, ça c'est une autoroute ça Mais c'est pas une route ça, ça j'appelle ça un chemin Ça C'est l'endroit où on s'était coincé avec ta 206 ça <rire> <rire> Là Et il bah, va arriver la même chose avec le camion, on va s'embourber À côté de tout ce qui va t'attendre, c'est une autoroute ça Et alors là il va, fa ouais, là, va falloir aller dormir à droite. Euh, donc euh, là tu vois le, le hangar, là superbe. Ouais. Ok, donc on a on a vraiment bien dormi là. Euh, Peut-être un petit peu trop, même finalement. Ah ouais, on a pas entendu le réveil. On a pas entendu le réveil. Donc là, ah oui, je te remets le, le petit cadran. Donc il est 10h du matin le lendemain. Et donc vous l'aurez compris, on va livrer en retard, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie de routier. On n'est pas. C'est un c'est nouveau aussi, lui. Hein. J'avais dit de mettre un réveil. Il a dit T'inquiète, moi dans ma voiture connectée, il y a un réveil. Mais oui, mais il est pas dans sa voiture connectée. Mais frérot, mais t'es un malade. Oh. Ah, il, il, il a pas la tête dans le cul là. Hein. <rire> tu sais, euh, le petit déjeuner, c'est Red Bull Vodka. Hein. <rire> il fait une bruit bizarre ton volant. Arrête-toi, pourquoi il, il craque un peu, non Quand je tourne. C'est normal, mais arrête, mais tu, tu, tu connectes le camion par wifi ou ça, ça se passe pas comment <rire> <rire> Mais tu vas où Mais, mais laisse-moi me mettre en face Mais pas comme ça <rire> Et voilà, et maintenant tu ne vois plus. <rire> <rire> De toute façon, qu'est-ce que tu. <rire> Maintenant je le vois plus, mais je le vois plus normal si. Parce est derrière que si t'étais allé directement à gauche et reculé droit, c'était fini. Ah bon, tu peux faire comme ça <rire> Attends, regarde, Freine, ralentit on va lire les panneaux quand même. Route de la Joséphine, je t'ai pas dit de t'arrêter, je t'ai dit de ralentir. <rire> le mec super ingrat. <rire> regarde, le gouvernement utopien euh, décline toute responsabilité en cas d'accident ou de chute mortelle. <rire> Vous entrez à vos risques et périls. Ok, d'accord. Bah, C'est rassurant, non La routine, non <rire> La routine, finalement route Joséphine dangerous euh, route dangereuse je sais pas dire bah, de toute façon là c'est la plage non c'est la plage je peux là. rouler là ici si je veux non non non non non non t'es un malade pourquoi tu veux t'embourber bah, on fait pas comme avec la 206 <rire> <rire> je vous remettrai des extraits pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle euh, si je les retrouve sur Instagram mais je toujours les avoir en archive c'est clair bon ben, bah, voilà les frérots où on en est J'espère que vous kiffez hein. eh, il se passe des aventures chez M.Colo N'hésitez hein. pas euh, à me follow sur Instagram, hein. franchement euh, Moi c'est que pour vous les gars que je fais ça Elle est tranquille ta route Elle est tranquille ouais Elle est tranquille, regarde bien Je comprends pas pourquoi elle est limitée à 30 hein. Regarde bien donc, Par contre on va dans l'eau ou quoi Attends sérieusement Elle est tranquille la route Il Faut aller dans l'eau Ou <rire> <rire> faut attendre que la marée elle descende <rire> Parce que moi je peux attendre <rire> Oh, on peut attendre un moment Non, non roule tranquille, essaye de, de suivre euh, la route euh, comme, tu peux, euh, comme tu peux, et ça devrait bien se passer. Ça devrait. De toute façon, on voit que la morceau de la route est là-bas. Hein. Ouais, visiblement. Non, non, mais si, si t'inquiète. De toute façon, si tu fais une connerie, euh, je, je te le dirai pas. Ouais, tu me laisses dans ma merde, c'est ça Bon, moi je suis quand même passager, donc euh, ouais. je m'accroche à bah, si on coule, tu coules avec. C'est ça. En tout cas, je pense que t'as à peu près l'idée de à quoi va ressembler la route. c'est un chemin en fait. C'est un petit chemin, c'est pas une route, hein. <rire> si. C'est la route de la Joséphine. Je vois pourquoi t'appelles ça la route alors que je vois même pas de béton, ni de bitume, rien, même pas de gravier. En fait, on va passer notre temps à aller dans l'eau, quoi. Dans le camion. C'est la seule fois, là. C'est la dernière fois. Un peu agressif ouais. là. Je pensais que c'était la dernière fois hein, Ouais, j'avais oublié ou ce. Bah, tu sais, ça monte la marée, j'avais oublié. Mais là, c'était la dernière fois. Hop là. Un petit ponton. T'es sûr que ça supporte le poids du camion ça Oh, bah si, c'est renforcé là. <rire> ouais, il y a un petit morceau de béton là sur le côté. <rire> ça tient, t'inquiète. Mais non, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous. Et tu vois, ça, c'est la route que qu'on aurait pu prendre qui est toute euh, basique. <rire> qui est facile du... quoi Ouais. Ah excuse-moi, je oh oh, t'ai tapé un caillou. T'as enculé le la remorque. Oh, Maman, t'as enculé le pare-choc. Vous devriez le voir, les amis. Il a, il tient le volant avec sa main gauche. Sa main droite, il est, il est en train de prier avec sa main droite. Mais non. Par contre, pour le coup, c'est ta première fois et jusqu'ici, bon, à part le pare-choc, mais tu t'en sors vraiment ça, pas mal. c'est du plastique. De toute façon, ça fait pour, bah, c'est un pare-choc. Hein. C'est vrai, mais mal auto. Mais ouais, tu t'en sors pas trop mal J'ai un souvenir que ici, la première fois, hein, toute première fois hein. ouais. Vers là, ou même peut-être avant, j'ai été bloqué, bloqué. J'étais bloqué comme un coup T'arrivais plus à avancer Ouais, mais je pense que c'était ma remorque aussi Ah, t'as pas de remorque Ouais, les roues ah Ouais, est sympa, pas. le petit pont C'est chouette, hein Ah ouais On prend bien large, hein. <rire> ouais, ouais, Parce qu'il y a la remorque derrière Par contre, là, juste euh, Ça, c'est le ce problème, se mettre à l'arrêt, c'est comme ça qu'on se bloque Mais... Putain, t'as de la chance Ah, ça va taper... Ça, ça tape pas. T'as eu chaud quand même, hein. t'as le, le cul bordé de bouille. T'es sûr vraiment que le pont tient hein. Ah ce <rire> ça, je crois pas que ça supporte 40 tonnes. Hein. C'est vrai Ah, ah faudra, faire, euh, faudra faire une réclamation, uh, my goodness. <coughs> je pense que là, c'est limité à 3 tonnes. 5. Hein. Pour le moment, je suis quand même agréablement euh, scotché. Ah ouais Ouais il va, bon, hein, y'a pire en route, hein. Pas sur votre truck hein oh, fait, fais gaffe, à tout moment y'a un véhicule en face Oh sérieux <rire> Non je rigole. Ah bah Ah bah, <rire> ah bah là y'en a un qui s'est planté Lui, lui il a, vu, il a eu un véhicule en face justement T'es prêt Ça va repartir euh, ouais. 3, 2, 1 Ça, avec mon autre PC, il y avait un chargement de 3 minutes J'avais le temps de me faire un café <rire> Sérieux Je rigole pas <rire> Oh Mon camion Par contre tu t'es cru en moto là ou... Tu penches hein bah C'est la route qui est pas droite. Hein. Ah oui. Tu voulais, tu voulais que je fasse comment <rire> T'as pas des suspensions euh, adaptatives hein. Je t'avais prévenu qu'avec ce Iveco, ça... mais franchement, je suis, je suis quand même scotché. Ouais. Après, peut-être que, mais même, tu vois, j'allais dire la première fois que j'ai fait cette route à l'époque, il, il y a deux ans, plus de deux ans, non deux ans. Bah, C'était une époque où je connaissais pas encore Eurotruck. Mais en même temps, toi, tu, tu sais pas comme si tu conduisais des camions tous les jours, non Bah Non. C'est fou, quoi s'en sort pas trop mal, ouais, je suis vraiment une terrible merde aussi peut-être, c'est peut-être aussi ça un petit peu Oh c'est chouette, c'est beau quand même, hein. c'est beau hein. C'est sympa Ah je crois qu'on va repasser par de l'eau là En moto ce serait plus sympa Euh oui mais pas cette route là hein. <rire> Bah pas dans l'eau hein. Déjà ouais Bah faudrait une motocross en fait C'est ça Ah oh, c'est là que j'étais bloqué, oh là my bad, je suis allé plus loin quand même Alors là, courage Là, paf, voilà Je dégomme le camion mais ça... Bon, il a aucune pitié, Et la raison, c'est pas lui le patron. Le pare-choc, c'est pas moi qui vais le repli. Hein. <rire> Fallait pas m'envoyer ici, hein. il y avait une route beaucoup plus... Euh, ah que... ouais, moi le patron il m'a dit je passe là, bah <rire> je passe là. Hein. Il m'a dit surtout tu prends pas l'autoroute, ça coûte trop cher, <rire> bah, d'accord. Le pire c'est que je crois que la route en haut elle est même pas payante. <rire> bah oui. Il m'a dit ça consomme trop de roules à 80 Ouais, Ouais, alors que là vraiment c'est éco-conduite ici. Hein. <rire> bah ouais, hein, je roule même pas à 30 hein. <rire> C'est pas comme si tu changeais de rapport genre toutes les 5 centièmes de seconde quoi Non franchement je suis agréablement surpris, je répète beaucoup hein mais c'est vrai hein peut <rire> le dire 10 minutes tu dis la même chose <rire> Par contre je trouve que tu frôles beaucoup à droite alors je sais pas comment ça rend euh, parce qu'on voit pas Mais je trouve que t'étais un peu beaucoup à droite mais si ça se trouve pas du tout Mais ah, je, suis pas, touché, hein. je suis agréablement surpris Je suis agréablement surpris Oh la maman l'auto Oh non, c'était même pas là que tu devais livrer Quoi Oh putain bah en même temps, tu m'as enlevé le GPS C'était à gauche, t'aurais dû livrer. Mais c'est pas grave, il faudra faire demi-tour. Oh mince ouais, bravo. Ah bah c'est bien, ça te rajoute encore du challenge. Bah, moi de pas... GPS cette fois que je vois... Mais que... connard Mais je vois rien, il est tout petit <rire> Le truc il est plus petit que mon téléphone plus sur l'écran ton zizi Même si je mettais mon téléphone en... Pardon <rire> Mais comment tu vas faire demi-tour Ah ouais putain Faire demi-tour demi là-bas... Ouais, bah ben, faut, ouais, bon, ouais, faut... Faut aller tout droit Ah oui Et là tu vas galérer, bah là la route de la mort elle est repartie là du coup hein. Parce que tu peux pas monter à droite Et là c'est compliqué hein. ah ça, ça secoue hein Regarde à droite, regarde à droite T'inquiète ça passe Malheur, malheur, regarde ça passe Malheur Mais il y a, y a aucun problème Malheur <rire> Tiens on va en parler là dans 5 secondes 5, 4, 3, 2, 1. Tu juste un peu, mais ça passe. Je pense qu'il faut y aller pieds au plancher. Je suis pas pieds au plancher, je suis à mi pédale Ok. La droite, c'est pas c'est bon ça me perturbe moi, quand tu excuse moi fais oui. et il fallait absolument que je le fasse parce que je suis quand même agréablement surpris alors là c'est comme tu le sens si tu vas à droite directement bah tu redescends au moins mais le problème c'est que pour retourner à gauche je ne sais pas pendant que oh, si le gps il me fait aller tout droit hein. oui mais il te fait faire aller tout droit pour te faire, faire demi-tour et que tu reviennes dans l'autre sens donc soit ah, tu veux ouais, fous... ouais, ouais, autant passer à droite hein. ok Malheur, première large contre. Ouais. regardez il me semble que le virage à gauche il va pas être. Euh... C'est juste là hein? Ouais. Et voilà, il est là tout de suite à gauche là. Oh il va le faire en plus le con. Bien oui. On fait doucement. On va mettre les clignotants, même s'il y a personne. Ok, bah vas-y, je ferme ma gueule. Je suis agréablement surpris. Vous vraiment être un compteur de agréablement surpris. Grave. Non, vous savez quoi encore mieux Je vous laisse les... je vous laisse compter et vous me dites en commentaire combien de fois j'ai dit voilà, que je suis agréablement surpris. Comme ça tu te feras moins chier à le compter. Exact. Et celui qui a le nombre exact, et eh ben je lui offre truc sachant que comme je sais pas combien de fois j'ai dit. Par contre, au-delà de la blague, regardez, hop. Là, vous avez vu Voilà, copier-coller le premier à euh, premier servi. J'ai mis une clé euh, Steam Euro truck là. Pour d'accord, oh, ouais, okay, voilà. très bien. Donc le premier qui le rentre, et eh ben il l'a. Hop, oh, bah c'est trop tard, quelqu'un l'a déjà pris. Bah là, je pense que c'est déjà mort, mais bon, il faut essayer quand même, on sait jamais. Là, tu par contre, tu es en train de tout défoncer. Hein. Mais c'est pas de ma dire faute. Que moi, je dépense mon argent pour offrir des cadeaux à mes abonnés, toi tu prends mon argent et tu casses tout. Et regarde à droite, tu es en train d'enculer les cailloux <rire> non, Mais c'est les dégâts que t'as vu avant c'est juste le pare-choc qui a touché Pourquoi Oh roule... c'est juste le pare-choc Pour oh, ça va Pourtant je roulais doucement Je peux Ah pas faire bah doucement. ça va alors Mais je suis agréablement surpris parce que... <rire> T'es virages à droite, tu regardes pas à droite Moi je regarde toujours à droite, j'ai toujours peur de taper Et toi tu, tu frôles et tu tapes pas, je ne comprends pas Même ouais, moi Parce que j'ai la remorque dans l'œil. <rire> oh C'est pour ça Je suis agréablement surpris... Euh... quoi okay. Franchement bravo parce que alors on est en retard ça c'est parce qu'on a dormi ça voilà ça c'est quand même de sa faute hein, ça c'est pas <rire> pénalité de retard 30 euros c'est tout 30 euros oh, bon, ça va. Ouais, mais attends moi je m'attendais moi je croyais que les, les retards c'était genre ultra grave oh bah tu sais euh, nous au travail il y a tellement de retard <rire> au niveau des transports euh, si ah j'avais dit... des pénalités à chaque fois tant des fois on a des pénal... on a des retards de deux semaines de pièces hein. Ouais non mais en fait euh, <rire> c'est pas mal alors là on a quoi on a 6 heures de retard ça va hein bah grave, 6 heures de retard et, et c'est moins 30 euros, moins c'est rien. Moi, je suis agréablement surpris. <rire> les gars j'espère que vous avez kiffé ces deux vidéos. Euh, si vous n'avez pas vu la précédente, allez la voir avec Arthur. Euh, j'espère que vous avez apprécié ces deux vidéos. C'était vraiment ultra cool, ultra kiffant. Je pense que vous allez euh, bah, mettre des flammes dans les commentaires et mettre des bonnes notes à Arthur. Je suis, je suis pas déçu, hein. je suis très ah, content. J'avais dit quoi la dernière vidéo J'avais dit qu'il allait se foirer, hein. j'assume, j'assume, mais... Voilà, moi je pensais vraiment que ça allait être la galère et il m'a fait la route sans problème. Donc merci à toi. On applaudit dans les commentaires, maximum merci, de merci. pouces bleus. Euh, la chaîne, bien sûr, tous les réseaux d'Arthur, enfin tous les réseaux. Bah, la chaîne d'Arthur euh, en description. Et la chaîne surtout. Euh. Euh, ton OnlyFan peut-être aussi. Et ah, non, euh... mais ça faut pas le dire. Bah, je couperai au montage. <rire> si j'oublie pas. Et euh, puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, la chaîne, c'est la récompense. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez euh. pas, pas de commenter. Combien de fois il a dit Je suis. Mcolo Non. Ah si. Et toi tu es voilà. assis Combien de fois t'as dit je suis agréablement surpris Ah oui, c'est vrai, bien sûr. <rire> il avait déjà oublié. Exactement. Il allait le ressortir encore, dans je suis trop con. Et <rire> d'ailleurs regardez, hop, hop apparu, il y a une nouvelle clé Steam qui est apparue, c'était pas la même. Ah, vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo Ah bah. Elle est cadeau, elle est pour vous ça, ça c'est le. Hein Faut toujours rester. Exactement. La fin. Les toujours meilleurs seront la récompensés. La voilà. Par contre si la clé ne marche pas, euh, dites pas que c'est une arnaque, hein. c'est juste que quelqu'un l'a déjà activé, vous <rire> commencez ah bah pas oui. Les gars, moi je viens de payer 2 truck quand même Là c'est déjà trop tard, hein. bon, c'est déjà coûte... quelqu'un qui l'a Ça coûte 4 euros, 5 euros sur une à peu près, donc ça va hein. Mais faites pas les rats non plus, je vous fais cadeau, à un moment donné, on dit merci <rire> Bon, et celui qui a activé la clé, n'hésite pas à envoyer un petit screen pour la petite preuve, c'est toujours sympa Voilà, ça fait voilà. kiffer, de savoir qui a gagné finalement bah oui. Donc voilà, allez, plein de bisous, salut salut Ah oh, il a dit salut tout de suite Et ouais cette fois <rire> je m'y attendais <rire>